Alors, avec Thomas, on s'est connus il y a deux ans à mon anniversaire. Et puisque tu es un ami d'amis, euh, à l'époque, j'avais pas trop capté. Euh, tu m'avais parlé, tu avais expliqué ce que tu faisais. Et puis, je t'ai vu petit à petit. Alors, je fêtais mes, 32, mes 30 ans à l'époque, il y a deux ans. Et euh, je t'ai vu, euh, maintenant 20 ans de plus, évidemment. Hein, euh, et, euh, et je t'ai vu euh, progresser. Et puis, cet ami en commun m'a dit Mais fais gaffe à Thomas, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Et puis, petit à petit. J'ai été stupéfait et jusqu'à cette annonce de cette levée de 230 millions, c'est ça Tout rond. Et, euh, et voilà. Alors une levée sur quoi Sur un, un concept que tu as lancé et qui est euh, Mirou, donc M E E R O. Euh, ça date de quand Quand est-ce que tu as J'ai ah, la crève. Hein. Donc j'ai la crève, ça va être compliqué. Ça date de 2016. Vous l'entendez Ça date de 2016. Ça date de 2016, donc en trois ans. Tout ça s'est fait en trois ans. C'est ça qui est absolument stupéfiant. Donc, qu'est-ce que fait Miro exactement euh, Beaucoup de choses. On, fait un... on a créé une suite de solutions et d'outils à destination des créatifs. Euh, donc C'est un peu vague. Et là-dedans, ça, ça, ça implique pas mal de choses. Et dans ces créatifs, on a ciblé pour commencer les photographes oui. et, les, et les personnes qui font des vidéos, les vidéastes. Euh, voilà. et donc, quand tu creuses un peu, il y a une partie qui fait du on-demand. Donc, euh, tu es un peu n'importe où dans le monde, tu as besoin d'une photo, d'une vidéo sur un sujet, euh, tu commandes, il y a une personne qui arrive euh, en moins de 4 heures et qui te les livre, les photos. Tu as une partie tech, euh, si tu veux. Le, le, Alors, le... cette première partie, déjà, parce que ouais. tu parles très vite. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu a comme euh, oui, on va s'asseoir C'est lui le jeune, c'est lui qui s'assoit et c'est lui qui a la crève. Ouais. Et, euh, et, et, et donc, euh, il y a des gens qui font des vidéos pour toi sur Miro, vous avez des équipes euh, qui fabriquent des vidéos ouais. D'accord. Donc là, c'est simplement une prestation, une prestation artistique de création de vidéos pour des marques ou des entreprises. Tout à fait. Voilà. Concrètement, tu donc là, on shoot dans un peu plus de 100 pays. On s'est spécialisé au début sur la food et le travel. Donc en gros, on s'est dit, il y a des entreprises qui ont des besoins larges de contenu. D'accord. Pour donner deux exemples très simples, as Booking.com et Deliveroo. À chaque fois qu'ils onboardent un, nouveau, un nouvel hôtel, un nouvel, un nou, un nouvel appartement une, ou un, nouvel, un nouveau restaurant, il faut photographier le tout. Et on s'est dit qu'on pouvait mettre de la tech dans tout ça, un peu partout, pour euh, améliorer très largement l'expérience du client, améliorer les prix, améliorer le delivery. Alors ça, c'est la partie technologie, donc euh, qui fonctionne, je crois, avec un moteur d'intelligence artificielle, c'est ça Oui, donc, donc quand tu, quand tu dois, donc, opérationnellement, t as, t as, un, as un client qui est à Amsterdam, parce qu'on parlait d'Amsterdam Amsterdam justement, doit, doit, doit commander un, un, un reportage. Tu as une partie opération euh, et plateforme qui permet de pouvoir se connecter euh, à un espace sur lequel tu cliques, tu as un mec qui vient et puis tu as, tout, as toute la gestion derrière du photographe qui est géré euh, via, via une plateforme. Et ensuite tu as la partie retouche de l'image euh, qu'on a processée avec de l'IA euh, simplement parce que euh, c'était faisable, euh, même si c'est très compliqué, euh, la, la partie retouche et que c'était ce qui prenait le plus de temps au photographe. Donc si tu te dis, tiens, euh, je sais pas, Booking va prendre 10 000 reportages photo vidéos sur 32 pays dans les 12 prochains mois, tu peux pas t'amuser à avoir de la retouche en interne, parce que sinon il faut que tu aies 4300 personnes qui toute la journée euh, sont sur Photoshop, donc c'est pas, pas possible. Et donc la seule façon de le faire, c'était certes, d'un côté, comment tu processes, tu formes et tu suis des photographes sur autant de pays, autant de langues, et d'autre côté, comment est-ce que tu, tu internalises la retouche via IA. D'accord, donc, euh, quand on prend une photo, qu'on fait une photo commerciale d'un hôtel, par exemple, il faut sans toujours la retoucher Oui, si tu la retouches pas, c'est très moche. Ouais. <rire> D'accord. Donc ce moteur fait euh, ce, ce, ce, ce serveur, va retoucher lui-même les, les photos. Et tu, vous l'avez développé avec qui, tu dis en, en interne En interne on a, on a Un pôle de recherche. D'accord. Et ça ne veut rien dire retoucher l'image, pour ceux qui, pas, ici, hein, qui connaissent ce sujet, mais c'est un sujet infini, euh, tu peux aller t en, t en as encore pour 40 ans de, de recherche. Hein. Donc ça dépend de ce qu'on appelle retoucher l'image, Donc, on a, on a, on a compartimenté euh, le, le sujet euh, et, on en a, on, et on a fini une première brique qui permet de traiter 95% des, des, des images que nous on traite aujourd'hui, qui étaient jusqu'à présent food and travel et qui maintenant euh, attaquent le e-commerce. D'accord. Et donc tes clients, c'est essentiellement des photographes, et des, des gens qui travaillent l'image, des, des, des graphistes Alors, mes photographes, c'est mes partenaires, c'est ceux avec qui ont travaille pour pouvoir délivrer les, les reportages un peu partout dans le monde. Et les clients, ce sont les marques. D'accord. Donc euh, ça va être showroom privé, vente privée, ce genre de choses, côté e-commerce. Côté ce qu'on appelle travel, c'est la photographie d'intérieur, ça va être Airbnb, Booking.com, Trivago, ces choses-là. Et côté food, ça va être Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, resto. D'accord, donc ces marques ouvrent un compte chez toi, reçoivent régulièrement des factures en fonction de la consommation qu'elles font, c'est comme ça que ça se passe. Qu'elles payent, tout à fait. Voilà, tout simplement. Et les photographes, eux, vont envoyer les photos et puis vont checker le résultat et envoyer ça à leurs clients et puis ensuite c'est la... Non. Donc, non. Non, les photographes envoient ça, vraiment, faut vraiment tu t'imagines, moi bon, je reprends Uber Eats, Uber Eats, ils vont créer, j'ai des chiffres qui sont faux, euh, ils vont aborder en France 3000 restos par, par mois, Uber Eats, Uber Eats France, ouais. à chaque fois qu'il y a un restaurant qui s'inscrit sur Uber Eats, il faut qu'il prenne en photographie, en photo, le, les plats et, euh, et le restaurant, comme ça quand tu vas sur l'application, tu fais ce que tu manges, bon, que tu me... bon, du coup Uber Eats tout, tous les jours, des dizaines de fois en France, va se connecter et cliquer sur des boutons, ça va... Ça va Algorithmiquement, choisir un photographe qui a été formé au guide liner bin bin bin, le photographe à partir sous 24 heures, photographier selon ce qu'on lui demande de, de réaliser comme reportage, nous l'envoyer sur la plateforme, la plateforme traite l'image automatiquement, via l'IA, et l'envoie en direct au client. Donc c'est pas le photographe qui envoie, euh, qui envoie au client, ça passe par nous, on traite l'image et on l'envoie. Bon. D'accord, mais alors comment tu as eu l'idée de lancer ce concept Tu travaillais dans la photographie dans le... Non, pas du tout. Alors, je, moi, je trouve ça, en général, assez intéressant de euh, ne pas innover dans le secteur dans lequel on vient. Enfin, en tout cas, le, le fait de venir d'un un secteur, en général, ça, je, je trouve que ça nous donne pas mal de liens. Euh, quand ça fait 15 ans qu'on fait quelque chose, on a du mal à se poser la question de ce qu'on peut faire autrement, ça fait 15 ans qu'on fait. Euh, donc non, je ne pas du tout du monde de la photo. Euh, je suis assez proche du monde de l'art, mais c'est néanmoins pas, pas complètement euh, euh, relié. Euh, et j'ai rencontré, pour être franc, j'ai rencontré une personne euh, qui avait... Euh, cette qui avait eu un début d'idée sur le sujet, euh, qui avait commencé à le mettre en place, et j'ai rejoint l'aventure, donc en 2016. Voilà. Euh, non, moi je viens du web, je suis vraiment... J'ai monté plusieurs fois, je... Vraiment, je Mais tu je... as constaté qu'il y avait ce besoin d'industrialiser les retouches de photos. Que ça ne pouvait plus se faire à la main à l'ancienne pour non. toute une série d'entreprises qui en font énormément, qui en ont énormément ouais, besoin. C'est pas ça, c'est que j'ai constaté qu'il y avait un besoin en contenu qui allait progresser. Donc tu, tu prends Uber Eats, Deliveroo, il euh, euh, y, y a trois ans, tu es allé sur l'application, il n'y avait pas d'image et ils commençaient tout juste à le faire, mais il, il c'est les restaurateurs qui eux-mêmes devaient le faire, ou les hôteliers, et en fait c'était pas processé, et je me suis rendu compte que si je voulais aider ces entreprises, euh, il fallait le faire à scale, donc il fallait le faire sur des millions d'images par mois, et que si tu, te, si tu ne trouvais pas une façon d'automatiser la retouche, qui est un sujet hyper subjectif, donc ça paraît simple comme ça, c'est très compliqué, euh, et ben, je ne pouvais pas faire la boîte. Donc je me suis dit, je pense qu'il y a un sujet à traiter, le on-demand, euh, dans différents secteurs. J'ai commencé par cela parce qu'il faut commencer quelque part et progressivement j'avance sur d'autres sujets. Euh, mais si je voulais le faire, il fallait que je me rassure sur le fait que je pouvais automatiser la retouche. Donc je me suis pas dit tiens je, je peux automatiser la retouche, il y en a plein qui le font en plus sur d'autres sujets. Je me suis dit il y a un sujet côté Uber, Eats, euh, etc. et euh, si je veux le traiter, il faut, il faut que j'automatise la retouche. Alors tu as combien de clients aujourd'hui Ça dépend ce que tu appelles le client. Euh... Si tu as des clients mensuels, trimestriels, annuels, etc. C'est quelques dizaines de milliers de clients. Quelques dizaines de milliers de clients. Et euh, comment c'est fait, euh, quand tu as créé le concept, comment tu as, tu as fait, pour en fait pour faire parler et pour avoir tes premiers clients Parce qu'en trois ans, c'est allé très vite. Et euh, comment est-ce que tu as pu créer ce momentum, cette, cette vitesse de déploiement et d'acquisition de nouveaux clients Comment tu as fait ça a, été, ça a été assez bon, hein, pour être franc, ça n'a pas été extrêmement fait finement. Euh, c'est du B2B. Donc là, on entre sur le mariage, B2C, etc. On, on, encore une fois, on, on change progressivement. On va, on va développer la photographie au global et pas seulement sur ces premiers sujets. Mais sur les premiers sujets, euh, j'ai pris euh, 20 stagiaires et on a appelé. <rire> Ce qui, est, en, en, en général, c'est une bonne façon de faire. Euh, L'avantage du B2B, c'est que tu peux vendre des One, même sans produit, sans rien du tout. Quand tu fais du B2C, il faut un site internet, il faut de l'argent pour acquérir les clients online, etc. Euh, et c'est vite un puissant fond en termes d'argent que tu brûles. Sur du B2B, euh, même si tu es seul, tu peux appeler un client et essayer d'aller signer euh, NJ, si tu veux. Euh, voilà. Donc après, il faut être bon dans la vente, il faut prouver que ton produit va fonctionner, que là, c'est une bêta, etc. Mais en réalité, si tu es bon en vente, euh, toi ou les équipes que tu recrutes, tu peux day one aller recruter et aller très vite. Alors j'imagine qu'il y a eu un bouche à oreille ouais. chez les photographes. Non, parce que les photographes sont les prescripteurs, en fait, c'est ça Les photographes, ouais, bah, j'ai besoin de photographes pour shooter. Sinon, je n'ai pas de produit. Il euh, n'y a pas eu de bouche à oreille, non Ça s'est fait pareil. Hein. Je suis allé sur euh, Instagram et je suis allé chercher les premiers photographes en les appelant. D'accord. Voilà. Et tu as, tu as utilisé les réseaux sociaux ça a, Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette création de communauté euh, Et pas euh, bah non plus non, mais au début, tu n'as pas d'argent, donc euh, tu commences, j'ai mis, mis 16 000 euros, avec 16 000 euros il faut payer un bureau, un comptable, etc., bref. donc tu n'as pas d'argent. Les réseaux sociaux, si tu, si tu veux commencer à avoir une campagne qui fonctionne euh, en mettant 3 000 euros, ça n'a aucun sens, donc, donc ils te font plus de moyens. Euh, quand tu veux tester, le, le but c'est de passer trois mois à, tester, à faire un MVP et à tester le sujet, donc en gros tu commences sur Paris et tu te dis... Euh, j'ai besoin de trouver 5 photographes sur Paris, t'as pas besoin de faire de l'acquisition sur Facebook pour ça. Tu vas les trouver autrement, t'as des réseaux, des networks, as des, as des, as des plateformes qui te permettent d'avoir des photographes, tu les appelles et tu fais comme ça. Quand tu passes à scale, là on a des bureaux un peu partout, il y a des photographes dans tous les sens avec plein de langues différentes, etc évidemment qu'on passe sur du online maintenant. Et donc là tu rentres dans une, dans une machine sur laquelle optimises un euro par un euro, ce qu'on appelle du coup le, le coût d'acquisition ou le coût d'onboarding d'un supply. Pour moi la supply c'est les photographes. Mais au, au début tu... Non, tu t'appelles, c'est -ce tu... assez simple en fait. Hein. Alors ta collaboratrice m'a dit qu'il fallait parler de la gestion de clients en communauté. Est-ce que vous faites ça Et qu'est-ce que ça signifie ma ça, veut dire... ouais, ça veut dire quoi la... C'est quoi la question t Adeline qui m'a dit ça, elle m'a dit euh, euh, l'un des, des clés du succès de Mirou c'est d'avoir réuni ses clients dans une sorte de communauté client. Alors c'est pas les clients, c'est les photographes. D'accord, je, je vois le sujet. Euh, y a, en fait, euh, ta différente. La question c'est que, quelle valeur t'apporte à une marque et le mot valeur, il n'est pas simplement relié au revenu. Mon métier à moi, aujourd'hui, c'est d'apporter de la valeur à la marque. Tu as des investisseurs qui ont mis de, de l'argent sur une valorisation qui est très élevée. Et Moi, mon métier, c'est d'augmenter cette valorisation et donc d'apporter de la valeur à la boîte. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle euh, valeur Tu as une partie revenu, plus tu fais du revenu, plus si ce revenu est bien fait, donc il dégage des profits, plus ta boîte crée de la valeur. Et tu as potentiellement euh, la marque que tu as. Euh, bon, as des entreprises comme enfin, bref, les CAC 40 stars investissent massivement sur euh, de la, la marque euh, qui fait que des clients restent 32 ans euh, à acheter les mêmes sacs parce qu'ils aiment bien la marque, ça leur projette euh, quelque chose qu'ils apprécient chez eux euh, et, et chez moi j'ai une communauté, une communauté de photographes euh, avoir une, une, des, des centaines de milliers de personnes qui sont au même endroit, au même moment qui dialoguent euh, et, qui, euh, et qui échangent entre eux, ça apporte beaucoup de valeur en interne pour moi parce que ça diminue les coûts d'acquisition et ça permet de faire pas mal de choses, et potentiellement en externe pour des personnes à qui euh, l'entreprise pourrait, pourrait plaire. Donc ça apporte de la valeur. Et effectivement, du coup, on a développé très très tôt ce qu'on appelle une communauté de photographes. Alors ça c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. a à peu près toutes les marketplaces qui parlent de communauté. Uber parle de communauté, bref, tout le monde parle de tout le monde parle de communauté. Euh, et donc c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose et il faut essayer d'en de, faire vraiment quelque chose. Communauté, c'est quand des gens interagissent, s'apprécient, échangent, travaillent ensemble, etc. Euh, et je pense qu'on on est encore au tout début, quand il faut la boîte a que trois ans. Donc et quels avoir... sont les outils C'est des forums Non, du coup moi j'ai dit au début, j'ai commencé en disant qu'on avait monté une suite d'outils de solutions et qu'on faisait trois trucs. Une première partie c'était du on demand euh, Donc tu cliques, tu as un photographe qui vient, et, alors, ça paraît simple comme ça, mais d'ailleurs logistiquement et technologiquement c'est compliqué. Il y a une brique tech euh, qui est de l'IA sur l'image. Ça on s'en sert pour nous retoucher at scale euh, des, des millions d'images mais on est en train de le vendre aussi euh, tu prends des se loger, des plateformes comme ça ce sont des, des plateformes qui reçoivent les images ils ne les créent pas tu as des brokers immobiliers qui mettent leurs images online pareil dans l'hôtellerie etc euh, et moi je leur dis euh, concrètement au lieu que votre broker immobilier votre agent immobilier upload ces images moches euh, ils passent par moi, dans la seconde je te la rends l'image elle est, elle est traitée, améliorée, donc elle est plus belle, donc tu auras un taux de clic qui sera plus élevé, parce que l'image donne envie, et en plus je te donne de la data dessus, donc tu pourras améliorer l'UX de ton site. Bref, la deuxième part. Et la troisième partie, c'est la partie photographe, et là-dessus on a créé pas mal de software. Euh, on, a fait, on a fait des SaaS hein, pour gérer leur compta, leur marketing, la communauté, etc. etc. Et donc là ça, ça implique énormément de travail et d'investissement, et, et c'est là-dessus qu'on a commencé à traiter le sujet de communauté. Ça s'appelle MyMiro, c'est un software qu'on donne aux photographes, gratuitement. Et la levée de 230 millions, euh, c'est fait en une seule fois. Il euh, y a un, un chef de file là-dedans Vous avez utilisé une société qui fait des levées de conseils Non, Alors, on a fait 4 tours. Au euh, début, au bout de 6 mois, on a fait euh, 380 cas de, de levée de fonds. Après, on a levé 15 millions euh, il y a 2 ans on a levé 45 millions il y a un an et là, on a relevé euh, 230 euh, millions de dollars. 500 dollars. Euh, tu le fais en une seule fois Oui. Après, effectivement, tu n'as pas beaucoup d'acteurs qui peuvent mettre tout le montant d'un coup comme ça. Surtout que c'est vraiment du il y a une grosse prise de risque quand même. Il y a des croissances de chiffres qui sont très fortes. Mais tu as des business models qui sont pas encore finis, etc. Donc en général, le risque est splitté entre différents acteurs. C'est Euraseo qui a pris le lead sur le tour. Et ensuite, tu as les investisseurs qui ont investi autour d'avant qui remettent chacun, 5, 10, 15, 20, 25, 30 millions, ça s'additionne, et après il y a 2-3 y a autres fonds qui ont, qui ont, oui, ont suivi. c'est-à-dire que Eurasio, qui est quand même un très gros fonds, qui a une très bonne image, déclenche tout le reste en fait, c'est ça, dès l'instant qu'ils disent ok ouais quand tu, quand tu, fais, quand tu fais un gros retour, plus le tour est gros, plus tu veux avoir un, un lead. Euh, quand tu as Euraseo, General Atlantic, Sequoia, ce genre de fonds qui, qui shoot une term sheet, euh, tu as une trentaine de mecs autour qui sont très motivés, mais qui attendent un peu de voir qui est-ce qui prend le lead, et quand tu quand, quand as un lead de ce nom-là qui, qui shoot, les, les gens sont rassurés et suivent. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs en soi parce que ça ne change pas la valeur du dossier mais ça rassure. Cet argent, c'est quoi, le but, c'est l'international C'est recruter des commerciaux C'est euh, plus compliqué que ça, mais il faut que je crée de la valeur à la boîte, donc tu as une partie revenu, Dans la partie revenu. aujourd'hui on a des bureaux dans, en Asie, aux ouais. Etats-Unis, et en Europe, dans, dans 6-7 pays. Et donc oui, tu as une partie internationale, ça coûte beaucoup d'argent fiscalement, en DNR en CL, etc. Le CL, s'il si met 6-9 mois à, à rentabiliser son, son salaire en temps, il faut, faut investir. Donc tu crames de l'argent. as une partie, as une partie euh, comment je crée de la valeur via le revenu, donc il faut que je quintupe mon revenu. Donc il faut investir. Euh, et il y a une forte partie tech. Tech et photographe. Encore une fois, tu as les trois buckets. Hein. Tech, on a un, un peu moins de 100 personnes maintenant en, en recherche et en IT. Donc ça c'est de l'investissement pur. Hein. Euh, et, as, et on a ensuite une, une bonne partie de la boîte qui est focalisée sur la partie photographe. Comment on améliore leur quotidien. Euh, ça va de la compta à beaucoup d'autres choses. Euh, et là, Paris, c'est l'investissement, ça n'apporte pas d'argent. Euh, et donc, tu splits tes investissements là-dessus et tu essaies de faire un truc euh, propre. Et la valeur de Miro aujourd'hui, c'est quoi 700 millions Vous êtes sur euh, 700 millions De, de, de, de, de, de C'est la valeur de Miro aujourd'hui Alors, 100 dollars, c'est un peu au-dessus. C'est euh, 800, 900 milliard, euh, millions de dollars C'est un, un peu au-dessus, mais je n'ai pas le droit de le dire. C'est au-dessus du milliard C'est pas au-dessus du milliard. C'est pas au-dessus du milliard. C'est un peu en dessous. Je n'ai pas dit ça. <rire> bon, il a 30 ans, je pense qu'on peut le féliciter. Et... et bravo Thomas, merci beaucoup.